Salut, 99 mars. Alors, comme ça fait trois jours qu'on n'est pas venu sur la place, parce que le lundi on est off et que ce week-end on était en itinérance avec la marche du DAM. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé ce week-end. Alors, euh, samedi dimanche, c'était la marche des quartiers justement qu'on a suivie, avec euh, Banlieue Debout. On est allé jusqu'à Romainville et au euh, Lila dimanche. J'avais peut-être suivi, on était en direct, il y avait HK dimanche. C'était après l'orchestre Debout qui a aussi joué. Non j'étais pas là, mais euh, en tout cas j'ai eu des échos comme d'hab, euh, ça marche de ouf quoi, c'est génial l'orchestre debout. et Ouais. Si vous n'avez pas vu. Sur TV Debout, je suppose. Hein sur TV Debout, sur la page Facebook, sur le YouTube ouais, et euh, sur les comptes Twitter et Facebook de, de, de Nuit Debout également. C'était la quatrième session de de Ouais, et ils vont en faire une cinquième. On sait pas quand, mais. Ils adorent venir à la jouer de la musique symphonique sur la place. Je ne sais même pas si on nous entend. non On ne sait même pas si on est fiers. Ouais. On a. Ouais. Et apparemment, ça les fait pas tiquer Personne <rire> nous écoute. Non, trop pas. <rire> Bon, Sinon, euh, donc on, pour le JT, comme d'habitude, euh, on vous invite à aller vous informer ailleurs que sur TV Debout, que ce soit les médias de la place, euh, Gazette Debout, euh, les comptes Facebook, Twitter, les streamers Debout euh, qui sont sur Periscope et, et autres. Voilà, et on vous invite aussi à aller voir les autres journaux qui existent. Euh, Informez-vous, faites-vous votre propre pensée et votre propre opinion. C'est quand même l'apanage de Nuit Debout, alors euh, faites comme, comme ça et ce sera bien pour tout le monde. Et puis, oui, et puis partagez, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, un JT qui a plusieurs infos, de nombreuses infos comme d'habitude. Euh, on n'a pas fait un, on a pas réussi à faire le le on a, Le on l'a pas, on l'a pas, pas super bien fait, donc on va le faire, euh, on va faire euh, au pif sur le, au sur le téléphone, quoi. Ah dans l'ordre au pif, comme tu veux. Dans l'ordre au pif. Quoi. Allez dans l'ordre au pif. Alors, action, samedi, alors, qui euh, alors samedi à Toulouse, euh, les opposants à la loi travail ont occupé le restaurant Hippopotamus dans une action baptisée Opération Roland Garros. C'est ouais, c'est assez drôle. Ouais, alors, assez drôle. On justement à Paris. Voilà. Euh, donc voilà, c est, c est, on voit encore qu'à Toulouse, il y a plein d'actions. Euh, donc là, pour le coup, c'était euh, les membres du collectif, il n'y a pas d'arrangement, composé du DAL 31, d'Attaque, de Nuit Debout encore de la coordination des intermittents lycéens et, et, et étudiants, qui sont venus euh, vêtus d'un beau polo et d'un petit short euh, pour occuper le restaurant Boulevard de Strasbourg, en plaqueur de, de, de la Ville Rose. Et euh, voilà, c'est des, des actions de blocage qui, qui continuent, qui sont fortes dans, dans plein de restaurants, que ce soit, on l'a vu au début de, de Nuit Debout euh, sur Paris, euh, il y a eu une action coordonnée euh, avec, c'était le McDo, le Quick et le Subway à la fois, c'était à Garde de l'Est, je crois, ou Gare, Gare de l'Est, Gare du Nord, Ouais, enfin, ont, voilà, plusieurs McDo ont été bloqués euh, plusieurs fois. Donc voilà, c'est des choses qui, qui, qui se passent et on incite tout le monde à le faire pour protester contre cette loi abjecte. Ouais. la précarité en général. Ouais. C'était assez symbolique. Voilà. C'était pour la première info. Et samedi on a aussi eu à Saint-Brieuc des participants de Nuit Debout qui ont nettoyé les banques. Donc, ils ont fait une petite action symbolique. Ils ont nettoyé les vitrines de BNP Paribas avec des chiffons, des raclettes et des produits à vide. Ah on a un petit problème de son mais c'est parce que je pense que le micro de l'oreline n'est pas assez monté sur la table de mixage. Je vas. -y. Non, ce n'est pas ça Moi, je n'ai pas d'oreillette, donc je n'ai aucune idée de ce qu'on euh... Bah bien. oui, mais que, tu je nous interromps, on était justement en train, en train, en train, en train de parler. De <rire> bon. bon, bah on continue à parler. Alors de moi, parler, moi, de moi, je vais, moi, moi, je vais parler, du coup, parce que mon temps sinon je vais lui tendre le micro, ce sera plus simple. Bah ouais, je ne sais pas. Alors en fait, à Saint-Brieuc, donc je disais, ils ont nettoyé les vitrines de BNP Paribas, parce que si les banques étaient plus transparentes, je cite, peut-être qu'on verrait ce qu'elles font avec l'argent. Et c'était euh, suite à tout ce qui s'est passé, Panama Papers, euh, LuxLeaks, euh, les montages financiers, euh, l'optimisation fiscale euh, jusqu'au bout, euh, voilà. Donc euh, c'est plutôt des actions euh, pacifiques et sympathiques à chaque fois, comme ce qui s'est passé dimanche. Voilà, ça fait le ça fait le lien avec euh, un truc qu'on a, qu a vu pas mal euh, passer, en tout cas sur les réseaux de Nuit Debout et, et ailleurs. Il euh, y a eu une action, euh, comment dire, assez euh, rapide, assez forte euh, qui s'est passée devant le ministère du Travail. Point. Ouais, voilà, coup de poing. C'est le, le mot que je cherchais, le coup de poing. Euh, en fait, euh, des personnes de Nuit Debout ont décidé de recolorer le ministère du Travail. C'est peut-être mieux si c'est sur oh, on, ouais. Là, c'est sur off. Est-ce que là, on m'entend euh, Oui, c'était donc ça. Donc, euh, voilà, ils ont voulu recolorer le, le, le ministère du Travail. Donc, je pense que vous avez vu des, des images. Je ne sais pas si on en a diffusé en direct, euh, des images de la colo-révolution du ministère du Travail. Euh, je non, ne sais on n'en a pas, mais euh, en tout cas, cherchez euh, hashtag colo-révolution. Et euh, vous verrez euh, toutes ces images de ouais, la porte, euh, la porte Porsche de porche du ministère qui était ouais. vraiment euh, de belles couleurs, complètement euh, euh... multicolore. Voilà, on, on colore, des euh, personnes colorent la ville qui est, qui est si grise en ce moment. Et on essaye de faire en sorte que voilà, euh, on ramène un peu d'espoir et écoutez-nous. Parce ouais. que nous aussi, on est capable de ramener de l'espoir contrairement à ce que vous, vous faites euh, au plus haut niveau de l'État. Voilà, voilà. Ensuite euh, Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'on va faire Samedi, orchestre de boue, on l'a déjà dit. Ah ben samedi aussi, la place de la République a été déclarée en On a voté oui. qu'on était une zone hors TAFTA. Alors c'est drôle parce que... Euh donc c'était déjà une volonté forte. Il y a un pôle, TAFTA, euh, CETA ouais. aussi, qui est le traité. Alors le TAFTA, d'abord, c'est le traité transatlantique entre l'Europe et les états unis euh, Traité de libre-échange qui, en gros, va donner la part belle aux entreprises et pouvoir faire euh, plein de choses qui Tout ne devraient fait. pas nous plaire. Le CETA, c'est la même chose, mais avec le Canada. Mm. Et donc, il y a un pôle qui s'est monté depuis quand même plusieurs semaines, euh, voire un mois, euh, au sein de Nuit Debout, qui est donc le pôle CETA et le pôle TAFTA pour réfléchir à ça. Et donc, euh, ils avaient cette volonté de se déclarer Nuit Debout, zone hors TAFTA, hors CETA. D'ailleurs, on a une affiche qui a été montée. On ouais, montrera peut-être non d'ici on la voit, là. Non, on même, a, si, on la voit. pas mal D'ici on République. la voit peut-être que sur la caméra là-bas pour vous la montrer tout à l'heure. Ouais, on va essayer de faire un zoom. En tout cas, donc c'est une zone qui a été déclarée par Nuit Debout la place de République zone hors Tafta et hors CETA. Et le pôle Tafta a aussi envoyé une lettre ouverte à la mairie de Paris pour Hidalgo ouais. Euh, déclare la ville en dehors de ça Alors il y a plusieurs initiatives qui sont faites dans d'autres villes qu il qu'il y a déjà des, des villes qui ont voilà. fait ça je sais plus, Et donc il y a cet euh, appel là Madrid qui ou... est lancé du, du, du Pôle CETA et Pôle ouais. TAFTA De Nuit Debout, une lettre ouverte euh, Que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux Sinon je vous invite à aller les voir Et, euh, et si vous voulez qu'on vous l'envoie On peut vous l'envoyer également Moi je l'ai sur mon mail Donc euh, voilà ouais, et nous on Vous avez déjà beaucoup parlé du TAFTA la semaine dernière Notamment avec Avocat Debout Et, euh, et en fait à Pau, la ville de Pau ils ont fait carrément une cérémonie de divorce, Europe-USA contre le Tafta. Donc euh, d'après euh, les gens qui ont participé, c'était euh, une cérémonie cocasse, énergique, joyeuse, maquillée et déguisée. Avec euh, des chansons comme « C'est la Tafta du démon <rire> ». Voilà, des petites parodies. C'est toujours très sympathique. Oui. On, on a beaucoup d'imagination au, au sein des membres de Nuit Debout, <rire> que ce soit à Paris ou, ou à Toulouse, à Pau ou ailleurs. Il y, y a vraiment des slogans qui sont... Enfin, moi je me souviens d'une anecdote quand on est allé devant l'Odéon. Euh, ouais. La nuit, euh, les mecs avaient des slogans qui étaient à mourir de rire quoi. Et on s'est bien marré devant l'Odéon Et c'est comme ça aussi qu'on qu pourra gagner, c'est avec le rire mais et oui. le sourire Parce fait. que sans joie on fera rien Et je pense qu'on est aussi tous très joyeux d'être ici Et continuons comme ça C'est pour ça qu'on continue pas. à venir, parce qu'on se marre bien sinon, Bien euh... sûr, mais on se marre bien dans notre lutte si qui est quand même est très au forte au Aussi triste que de travailler dans un ministère Oui, c'est sûr Bon, ça dépend, le ministère du travail, maintenant il est joli à aller, on peut ah oui, enfin, c'est sympa. on peut y aller, c'est sympathique maintenant. <rire> Ensuite, continuons. Alors le lien avec les états unis les étudiants de l'université de Santa Barbara se sont unis à Nuit Debout. Ouais. Ils nous ont écrit une super lettre, un super communiqué qu'on va peut-être vous partager sur TV Debout tout à l'heure. En nous disant qu'ils euh, étaient tout à fait solidaires de, des manifestations françaises euh, qui, qui ont cours depuis euh, 100 jours. Mm -hmm. Enfin, pas son jour mais ouais, depuis, depuis le 31 9, mars même le 9 mars du coup même mais avant, enfin, en ouais. tout cas le 31 mars pour de debout. Donc je vais vous lire un petit passage qu'on a traduit. Les nouvelles politiques pour une réforme néolibérale du travail ne sont pas des cas isolés mais une suite directe du Job Act italien de la réforme espagnole qui sont des mesures d'austérité qui affectent déjà l'Europe. Voilà donc on a beau dire que les États-Unis sont un pays très euh, très libéral et très ouvert à à toutes les initiatives euh, financières et économiques, il y a quand même aussi des gens et des étudiants et des sociologues et des chercheurs qui, qui se mobilisent et qui se battent euh, pour leurs droits euh, alors qu'ils sont justement en pleine campagne électorale et que je pense que ça va être aussi un sujet qui va, ouais, ça va, qui va monter chez eux, euh, mmh. la mobilisation. Euh. Et ça, ça fait un peu le lien, alors je ne sais pas si c'était dans euh, si le JT, en tout cas je ne l'ai pas lu. Euh, moi j'ai vu euh, ces infos-là en Allemagne et en Italie. Mmh. Il y a des personnes qui ne sont pas des Français expatriés, euh, enfin pas que. il y a aussi des Italiens et des Allemands, euh, comment dire, euh, natifs de là-bas, qui se sont mis à manifester contre la loi El Khomri. Et, euh, et <rire> c'est fort de voir cette solidarité-là qui vient à travers l'Europe. Euh, je crois ouais, que ce week-end, il y a des internationaux qui viennent nous soutenir pour préparer la ouais, mobilisation du 14 juin, Tout à fait. Euh, pour venir avec nous en manifestation, je crois, d'autant plus que c'est l'euro, il va y avoir plein de monde, ouais. et plein de gens qui vont aussi être favorables à, à cette contestation. Donc euh, nous on prend ça euh, ici à Paris et ailleurs en tout cas dans le mouvement Nuit Debout et je pense dans la contestation que ces signes-là sont extrêmement forts et ça nous touche énormément euh, de voir euh, l'université venez, venez. <rire> de Santa Barbara, que ce soit les Italiens, les Allemands, les ouais. Espagnols qui viennent, qui nous donnent des conseils, etc. Moi je trouve ça génial et, et continuons, ça veut dire qu'on a quand même quelque chose à dire, je pense qu'on a plus à prouver qu'on a quelque chose à dire et, et fonçons quoi. Alors pour faire le lien avec l'euro que tu viens de citer. L'euro Vaste sujet, le de foot. Euro. Il faut savoir que l'UEFA ne paiera pas d'impôts sur les bénéfices que gagneront que ramèneront la Coupe d'Europe de football, mmh. juste une TVA européenne. Donc clairement, nos impôts payent toutes ces organisations. En partie, oui. Nous ramènent aussi des gens, il ne faut pas le négliger. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont venir mmh. consommer en France. Nous ramènent de la presse. Nous ramènent de la presse pour et... parler du foot. Oui, mais c'est là, là où c'est intéressant <rire> là pour où nous. là il va falloir que Nuit Debout essaye de retourner un peu. Le... Voilà, Nuit Debout, la de contestation sociale. et Je pense qu'on est tous voilà. euh, très conscients de... On devrait appeler ça, une... je pense que c'est une énorme chance pour le mouvement et, et, euh, et pour le mouvement qui soit à de Nuit debout, et le mouvement social en particulier, et je pense que tout le monde le comprend très bien. Euh, les volontés de grève, alors ça va peut-être enchaîner sur euh, ouais, l'info suivante. Les grèves, ouais. grèves qu'il y a qui, ont, qui sont reconduites, les appels à la grève chez Air France, à la, à la SNCF, les dans les en transports général, en général. Ouais. La manifestation du 14 juin qui va être en plein milieu de l'euro, au début où justement tout le monde va nous regarder parce qu'il y aura encore toutes les équipes qui seront là. Euh, c'est ce sera le début, il n'y aura pas, donc, pas encore de perdants. Donc euh, ça va être très intéressant et, euh, et euh, des échos que j'ai, il y aurait des personnes qui viennent pour l'euro de base, euh, que ce soit des supporters de foot ou, ou même pas, qui viennent pour l'euro et qui vont venir euh, en manifestation nous soutenir. Voilà. Ce qui n'empêche que 900 millions d'euros de droits de retransmission exonérés d'impôts, voilà. ça nous semble un petit peu excessif. Pas ouais. oh, bah, bah, un petit peu, c'est ironique, <rire> mais euh, effectivement, c'est fou de se dire qu'on veut organiser des événements sportifs euh, euh, qui veulent grandir l'image et que l'image que malgré ça, euh, voilà, on, on ne paye plus d'impôts, que la France en fait ne gagne pas forcément beaucoup d'argent, alors qu'apparemment, la France en a tant besoin, mmh. euh, que ce soit pour relancer l'économie, le, le chômage, ça. même si tout va mieux, selon notre, notre cher chef de l'État. Mais bon, voilà, euh, posons-nous les bonnes questions et faisons en sorte quand même de, de, de, de aussi se révolter contre ça. Enfin, Nuit debout, c'est ça, c'est la convergence oui. des luttes et c'est une lutte qu'on devrait tous avoir également. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc, tu peux enchaîner sur euh, les grèves euh, Air France. Alors, la grève à Air France. Alors, Qui donc, est annoncée on... depuis plusieurs... Euh, voilà, donc il y a en tout cas un préavis temps, de grève ouais. qui a été euh, euh, annoncé pour le... 11. 11. Euh... Alors, le préavis qui a été lancé le 2 juin, qui débuterait pour, qui a été déposé le ouais, 2 juin, pour une grève qui débuterait le 11 juin, qui durerait de 2 à 4 jours. Le 11 juin, c'est-à-dire un jour après la cérémonie d'ouverture de l'euro. Donc c'est samedi. Donc voilà. Et donc, euh, alors pourquoi voilà, Quelles sont les revendications C'est parce qu'ils reprochent à la compagnie d'accentuer le recours aux sous-traitants, de continuer le développement de la filiale Locos, donc c'est Transavia, euh, en Europe. Et, euh, et aussi la baisse de rémunération globale qui est de 2 à 3% euh, décidée. Ça a été décidé il y a quelques mois et ça reste forcément au travers de la gorge des syndicats. Euh, pareil dans les grèves, on peut parler de ouais. la SNCF. Tout à fait. Euh, je crois qu'il y a eu des manifestations aujourd'hui, euh, non C'était hier Alors hier en tout cas, il y a eu des blocages qui ont, ouais. duré, qui ont duré quelques minutes, que ce soit... À la base, à Montparnasse, parce qu'il y avait des discussions qui étaient entamées entre les syndicats et la direction, mm. qui ont, selon euh, les cheminots qui sont venus sur la place euh, hier s'exprimer, euh, dire... Euh, ils ont discuté, mais ils n'ont pas avancé. ne euh, <rire> coup... n'est pas si mal. Ouais, enfin, euh, les politiques discutent <rire> beaucoup. Hein. Mais euh, voilà, ils ont discuté et euh, pas d'accord trouvé, rien qui avance. Et ils ont décidé de bloquer les voies pendant quelques minutes, sauf que bloquer les voies pendant quelques minutes euh, dans une gare, bah, ça, ça décale beaucoup les de choses. Il n'y a très plus d'arrivée, plus de départ, donc ça décale tout, ça fout un peu le bordel. Ils sont restés pas longtemps à Montparnasse. Ils ont bougé ensuite vers euh, la gare du Nord ouais. pour bloquer aussi un peu les voies. C'est pareil, ça n'a pas duré longtemps parce que c'est interdit dans leur profession aussi de, de, de bloquer. Ils se le font à, à visage caché. Et après, ils sont allés à gare de l'Est pour faire également de même. Et euh, pour finir, à la Bourse du Travail, faire une assemblée de coordination intergares pour voir quelle va être la continuité du mouvement. Ça, c'était pour hier. Ah, tu as toujours un code <rire> Ah, d'accord. Ah oui, et, on va y et, et donc, euh, aujourd'hui, euh, moi j'ai vu ça tout à l'heure euh, sur d'autres informations que tv 2 parce que tv 2 ne diffusait pas encore. Il faut bien s'informer ailleurs également. Euh... Bah, toutes les infos qu'on vous donne, on les a prises ailleurs aussi. Hein. Oh, bah, non, pas forcément. Non, non euh, pas, toutes, pas toutes. Pas toutes. mais, mais, mais euh, On, on peut utilise en sorte aussi de, les autres médias. De vérifier nos sources et d'être de bons toujours. journalistes. Toujours. Et euh, oui, donc, euh, la grève qui va être maintenue, qui est le, le, le, je me semble que la, le vote a été reconduit pour. Enfin. Euh, euh, le vote a décidé la reconduction de la grève oui. euh, à la SNCF. Euh, en tout cas, ils n'ont pas trouvé d'accord. Ils continuent euh, voilà. à lutter. Donc euh, ça continue. Et euh, j'ai entendu un syndicaliste tout à l'heure qui disait euh, que de toute façon, leur objectif, c'était l'euro. Et que l'euro de oui. foot, c'est euh, le moment où il Oui, faut parce que effectivement... vu que ça se passe dans plusieurs villes de France, les gens bien vont sûr. bien devoir se déplacer en interne par le train. Bien sûr. Et c'est drôle de voir aussi la presse étrangère qui commence à s'inquiéter de savoir quel va être cet euro. Et il euh, y, y a des canards euh, en Espagne ou euh, en Allemagne, je crois, qui se disent, euh, oui, euh, mais quel, quel va être cet euro-là, bloqué par euh, les manifestants contre une loi... Euh, alors, ils disent pas tous que c'est une loi abjecte, mais en tout cas, il y a pas <rire> mal de gens qui, qui bah, se disent qui commence que... commencent au moins à se renseigner bah, sur cette loi aussi. C'est-à-dire que si les gens font grève depuis si longtemps et qu'ils vont continuer, malgré un, un, une cérémonie de football qui est censée être hyper rassembleur... Euh, enfin, on se souvient des propos de Michel Platini, on les dit oui. à chaque fois qu'on parle de l'euro de foot, on va peut-être pas les redire aujourd'hui, mais... Euh, on va pas arrêter de faire grève parce que l'euro arrive et au contraire, c'est là où il faut amplifier le mouvement et, et continuons, on lâche rien. On lâche rien. Et d'ailleurs, il y a encore eu beaucoup de blocages récemment. Ouais. Alors Nice, cinquième blocage de FOCGT de Veolia Propreté. Euh, les salariés de Veolia sont toujours massivement en grève. La moitié des sites du département de traitement euh, de retraitement des déchets et un peu plus de trois quarts des salariés. Ouais. Ah pardon. La moitié des sites du département sont bloqués. Ce qui représente plus de trois quarts des salariés qui occupent les usines de retraitement. Mm -hmm. À cause de leurs conditions de travail en matière de santé et de sécurité. Et on peut imaginer que dans un centre de déchets, euh, bah... c'est important la santé au travail quand même. Oui, il y, y avait des appels aussi à, à faire en sorte que les, que les quartiers euh, comme, comme le 16e et le 15e et le, et le, 15e ne et soit le 8e plus, euh... ne soient plus du tout euh, enlevés. Enfin, enlevés de leurs déchets. Enfin, c'est des boutades comme ça qui sont lancées. On rigole aussi, mais euh, voilà. C'est des, <rire> des blocages qui sont... C'est euh... pas méchant. Non, c'est pas... Bah, la violence est ailleurs, c'est ça qu'on disait. Hein, la violence, elle vient de l'État. Hein, la violence, elle vient de ces personnes-là qui ne veulent pas céder, qui n'écoutent pas la majorité des gens, etc. Voilà. Et l'usine des traitements d'Ivry-sur-Seine en Ile-de-France est toujours bloquée toujours depuis bloqué. lundi 30 mai. Et depuis jeudi, l'incinérateur de Saint-Ouen a également été bloqué. Donc la manifestation, euh... la mobilisation continue, s'amplifie, ouais. et, euh, et voilà. Non mais nous, des fois, on a l'impression que Place de la République, il y a moins de gens et tout, mais c'est aussi que les, les, les gens se mobilisent ailleurs, et autrement que juste en venant sur la place oui, discuter. et discuter, on est un peu passé en mode... Mais Action, parce que c est, c est, euh... En fait, ce sont son aussi deux formes d'actions différentes. Tout à fait. Et c'est ce qu'on dit aussi depuis le début, que nous ne sommes pas les syndicats et, et justement, on est autre chose. Et c'est aussi pour ça, la mobilisation, elle s'amplifie. Et effectivement, les gens ne sont pas forcément sur la place parce qu'ils sont en train de, de manifester. Euh, demain, il y a des actions qui vont être menées, dont on ne dévoilera pas tout de suite la teneur. Mais il y a plusieurs actions qui vont être menées, qui vont vider la place à cause de ces actions-là. Euh, mais par contre, on le voit quand, quand toutes les manifestations sont passées, quand les actions sont passées, comme euh, l'assemblée de lutte qui a eu lieu, euh, que ce soit la semaine dernière ou encore la semaine d'avant, après la grande manifestation du 28 et du 26 mai, euh, ouais. la place était encore pleine pour parler de ouais, Et les gens reviennent pour nous raconter on, ce qui se passe. On sait que, voilà, après, et puis de, en plus de ça, les, ce n'est pas que à Paris où il y a ah des bah deux et, et tout, les places ne se remplissent pas partout en France. Et euh, c'est hyper important de le dire et félicitations à vous tous si vous nous regardez et que vous ne soyez pas forcément à Paris. Et les gens ne sont pas sur la place qu'ils luttent aussi pour euh, défendre les... les les migrants qui ont été évacués aujourd'hui ouais. à Paris. Oui, il y a eu une, une petite une rafle, une petite rafle, on appelle ça carrément, au bain hier, y a eu, Alors Hier, il y a eu Eole, qui le campement d'EOL, où il y avait je sais plus combien, 1500 1900, migrants, ouais. je crois, j'avais entendu ah, le chiffre. Entre 900 et 1500 personnes, et 1500 personnes ouais. Qui étaient euh, en train d'essayer de, de, de survivre euh, au, au jardin d'Eole, donc c'est dans le 19e, c'est dans le nord de Paris. Euh, ils ont été évacués, euh, et ce matin aussi, il y a eu une, une rafle, c'est ça et, et ce matin, rafle au bain douche en attendant -douche. le camp tout confort de la ville de Paris. Que Annie Hidalgo a annoncé, a annoncé. la dont on, sait, on sait oui, a où il la doit création, être ou pas euh... Non, toujours pas Parce bah, qu'on se souvient non, des images du petit pas. journal, euh, ça devait être euh, limite Bois-de-Boulogne, justement, dans le 16e ou dans le 15e, et on se souvient des riverains qui, qui étaient euh, pas contents du tout avec des voilà. slogans « à mourir de rire ». Oui, c'était très drôle. Oui, c'était... On a beaucoup plus d'imagination. Euh... On est beaucoup plus drôle ouais. encore, je ouais, trouve. Ça. Euh, quoi d'autre vous dire ce soir, les amis eh bien. Bah L'affaire Carviel, la Société Générale oui. a été condamnée. C'est quand même pas si mal. Oui. C'est quand même une, une bonne nouvelle aujourd'hui. Bah, Pour oui. licenciement abusif euh, voilà. euh... et sans raison, 450 000 euros. Ouais, Carviel euh, qui avait été condamné donc à plusieurs millions d'euros ouais. d'impôts, il me semble, <rire> qui donc euh, rattrape un peu euh, ouais, en tout cas, les prud'hommes qui, les, en... les prud qui euh, invalident son licenciement abusif. Euh, C'est important et euh, ça peut aussi amener. À, alors le lien est peut-être pas fait, mais à, ce qu'on appelait la protection des lanceurs d'alerte, même si c'est pas le ouais. cas de Kerviel, mais, mais en tout cas c'est hyper important de, de pouvoir faire en sorte que les particuliers, parce que enfin, les personnes physiques elles-mêmes qui sont au milieu de tout ce système-là ne sont que victimes, et des fois il y a des personnes qui s'en sortent en allant plus loin, en dévoilant la chose, ouais. et, et, euh, et c'est hyper important de réussir à le faire, et euh, on espère que en tout cas, ces personnes-là seront plus protégées, en tout cas pour les lanceurs d'alerte, et c'est bien pour Kerviel qu'ils puissent... Euh, Faire entendre sa voix pour euh, des choses qui, dont il n'est pas euh, le, le responsable, en tout cas, euh, pour cette affaire-là. Ouais. Voilà, donc ça, c'est pour le procès de Kerviel. Sinon, autre qu procès qui va, qui va débuter, la CGT a décidé de porter plainte contre le MEDEF. Mm -hmm. Parce que Pierre Gattaz euh, a appelé les entreprises touchées par des blocages à porter plainte pour délit d'entrave à la liberté du travail. Mm -hmm. Ce qui semble assez euh, étrange euh, puis, puis Pierre pour Gattaz... entraver, du coup, le droit à la liberté du droit de grève. Oui. Ça, c'est l'attaque quotidienne. J'ai hein. vu Copé tout à l'heure, enfin Copé, notre cher président du pain au chocolat, qui, qui <rire> euh, enfin, toujours, et toujours, lui, est toujours lui, il, il est dopé à quoi. la chocolatine ou j'en sais rien. Mais. <rire> Enfin, il a des problèmes, bref. Euh, en tout cas, voilà, c'est le Medef qui est toujours dans l'attaque. Voilà. J'ai vu aussi une info, je sais pas si on en a parlé sur TV Debout. Euh, C'était envoyé spécial sur France 2, qui montrait que le CICE, qui est le crédit compétitivité qui a été lancé ouais. par l'État, euh, donc c'est-à-dire des, des, euh, de l'argent en plus pour, quoi, pour, pour les entreprises, pour les entreprises. Ouais. Bon favoriser l'embauche, c'est ça. Crédit d'emploi euh... contre embauche, quoi. Crédit d'impôt euh... Je sais pas on échange je... normalement. De plusieurs Et donc c'est des plusieurs centaines de milliers, millions d'euros. Euh... Et euh, l'entreprise radiale, qui est l'entreprise donc de Pierre Gattaz. Mm -hmm a touché le CICE et euh, selon envoyé spécial euh, cet argent-là a été remis dans les dividendes des actionnaires donc euh, quand on voit qu'on a un président du Medef tout aussi corrompu on se pose toujours de bonnes questions <rire> enfin voilà euh, on peut peut-être enchaîner directement avec ce qui s'est passé aujourd'hui justement au Medef vas-y ouais alors au Medef il y avait un colloque qui était organisé sur euh, le contrôle fiscal tout à fait grand thème pour le Medef et les Panama Papers si je puis dire. Ils euh, ont de l'ironie aussi. Hein. Ouais, enfin ouais, de l'ironie. Elle <rire> euh, me fait moins rire cette ironie. En tout cas, euh, des intermittents du spectacle et des membres de Nuit Debout. Ouais, et de la CIP. Euh... Ouais. On, donc une centaine je crois. Il me semble. Une centaine ont réussi à occuper l'espace, euh, en tout cas le colloque pendant une heure je crois. Un peu plus, un peu moins. Ils ont interrompu le colloque. En, en tout cas ils l'ont interrompu. Euh, ça s'est pas très bien passé au début. On a un de nos oh. camarades qui s'est euh, fait, fait agresser clairement agressé. par un des membres de la sécurité du MEDEF. Alors euh, je sais pas où ils sont formés mais euh, sûrement avec le vautour Gattaz. <rire> Mais euh, je vais prendre des procès en diffamation. Hein, <rire> Mais euh, en tout cas, euh, voilà. C'est pas via Legal Team. Ouais, voilà. <rire> et euh, voilà, en tout cas, euh, il, il était à l'hôpital. Et en plus de ça, euh, voilà, on est apparemment, il serait maintenant au commissariat cette personne, parce ah, que le ils l'ont soigné avant. Ils l'ont soigné avant. Av voilà. Et donc, il euh, y a des gens qui sont en soutien devant le commissariat, qui sont partis là tout à l'heure pour les soutenir. Euh, moi, j'étais pas loin du commissariat tout à l'heure, et on a vu justement tous les intermittents passer au son du tout. Le monde déteste le MEDEF. Oui, effectivement, voilà. cet après-midi, en tout cas, quand ils ont été évacués du Menef, ils ont tous été emmenés euh, ouais. dans le commissariat du, euh, du, du 18e, 18e c'était rue de l'Évangile. Ouais. Euh, ouais. voilà. Comme d'habitude, pour vérification d'identité. En bus, comme ça avait été le cas quand ils ont essayé de bloquer l'autoroute. Euh, je pareil. pense que maintenant, on le connaît, ce commissariat. Je sais pas, je sais pas, je, en tout cas, moi, tous les gens à qui j'en parle, ouais. qui sont militants, le connaissent ouais, voilà, C'est ça. <rire> ça, Le commissariat rue de l'Évangile, si vous voulez, apparemment, il y, y a des soldes. C'est le dépôt des vérifications d'identité. Oui, c'est ça. <rire> enfin voilà. Donc ça c'était pour le Medef. Ouais. Sinon hier Macron eh ben Macron était à la poste à Montreuil. Eh oui. Grande et histoire. Il a été un peu bousculé. Vous avez une sûrement fois. vu Calimero ces images. Calimero a pris une coquille œuf. Je, je sais pas si on a des, si on a des images. Euh, et bon, elles sont passées partout. Euh, ouais, mais euh, bon, enfin bref, ouais, on n'a aucune image pour le JT d'accord. Donc euh, oui, bon, vous avez sûrement vu ces images où Macron s'est pris un œuf, voilà. simplement. Alors pour le coup, c'était un œuf, euh, un vrai œuf. C'était pas un œuf plein de peinture. Voilà, mais ah. ça devait sûrement être un œuf dépassé, forcément. J'espère, je pense, bien euh, bien parce qu'effectivement, on joue pas avec la nourriture, et puis c'est beaucoup plus drôle s'il pue. Je pense. Et il y a de belles photos de Macron qui présente le poste. Alors l'ironie du sort, c'est qu'il venait présenter un poste euh, sur un les timbre congés payés, un timbre-poste, pardon, sur poste, les 80 ouais. ans du Front Populaire. Front Populaire, avec marqué en gros les congés payés et une belle tache d'œuf sur euh, sur son crâne. Voilà. Bon, il était un peu euh, excédé, je pense, mais euh, comme nous. Oui, mais bon. Monsieur ne paye pas son impôt sur la fortune, ouais, ouais, ouais, ouais. Hein. Monsieur travaille pour acheter ses costards, mais euh, voilà. Hein. Donc euh, Monsieur un œuf, je pense que ça va quoi. C'est la moindre des choses, il sera une omelette. Quoi. <rire> ça va se faire cuire un œuf, reprécier. mais je vais arrêter avec hein mes blagues pourries. Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Hein. Tu penses bah, Il me semble, écoute. Alors, euh, si on a fait le tour, on va... Ah non, il faut vous annoncer ce qui se passe bah le bah 100 mars. On est le 99 mars aujourd'hui, je ne ferai pas la blague que j'ai faite avant le JT. Ah si, elle était non, très non, drôle, alors... elle est quentin. avec toi. demain, nous serons le 100 mars, euh, le centième jour de mars. Alors moi, ça me fait penser un peu à, à l'initiative qu'avait lancé Alain Damasio, qui est un écrivain de science-fiction, ouais. euh, d'écrire un, un roman collaboratif. Qui s'appelle 1000 jours en mars. Donc tout le monde peut écrire. Alors je ne sais plus où est l'adresse mail. Enfin euh, l'adresse. Euh, c'est un Framapad qui a été lancé. Donc si vous voulez euh, vous aussi euh, écrire à la suite des, des, des 1000 jours en mars. mars. Ça nous euh, va bien. En tout cas, demain, on sera euh, un dixième des 1000 jours, on sera le centième. Alors euh, combien de temps allons-nous rester en mars C'est une question. Moi je pense qu qu'en tout cas, suppose. on ne doit pas changer de mois tant que la loi travail ne sera pas tombée, premièrement. Mais bon. En tout cas, demain, c'est le 100 mars. Et on vous invite tous à venir sur la place de la République. Ouais. Parce qu'on va faire. Ouais, très très chouette. Voilà, à partir de fête. 16h, on a le programme qui est là. On va Alors le programme est aussi un peu modifié parce qu'il y a des actions, ceux qui ont envie de savoir se renseigneront auprès des personnes concernées, parce que c'est une action qui est censée être secrète, qui va être un peu vite du coup à une heure de la soirée. En tout cas, euh, on va faire une rétrospective en tout cas depuis de nuit debout depuis le 31. Donc de 16h à minuit, il y aura une exposition. Euh, je pensais des photographes photographe photographe de bouche, Photographes de vous qui vont être et là. Qui, et vous pouvez tous amener, imprimer, et amener vos photos. Et en ouais. général, après, elles sont toutes exposées sur des câbles autour de la République. Et c'est vraiment très joli. Donc voilà, il y, aura ça, il y aura ça, cette première exposition. Ensuite, il y aura euh, des ateliers euh, et des réunions de commission, comme d'habitude, entre 16h et 18h. De 18h à 20h, on va faire une assemblée de coordination, euh, effectivement, bon, pour coordonner la suite de Nuit Debout, etc. Et enfin, c'est là où ça va être le, le, les moments cruciaux de la soirée, de 20h à 22h. On aura une assemblée rétrospective où tout ouais. le monde qui fait partie de la nuit debout, que ce soit d'ailleurs à Paris on ou un ailleurs. Un hein. bilan de ce qui se passe. Voilà, va venir raconter euh, ce qu'il s'est passé pour lui, qu'est-ce que, quest que, ou pour elle, euh, comment, qu'est-ce que lui a apporté nuit debout, quels sont ses souvenirs les plus marquants. Euh, moi, j'en ai plein. Je ouais. pense que toi aussi. Ouais, tout a, le monde a des anecdotes. Euh, ouais, on a, que ce soit. Moi, je parlé d'Odéon tout à, à l'heure. Personne ne se connaissait avant, très peu, on se connaissait non, mais maintenant, on est, tous, euh, connaissait. on est tous camarades, quoi comme, on, <rire> comme, le, comme le dit la, la formule consacrée. Et on finira à 22, de 22h à minuit, on va lâcher la pression pour pouvoir la remonter plus encore après. Ouais, pour être prêt euh, pour le 14, pour le lendemain, etc. Euh, on va faire un, un bal concert, Alors, pour la petite histoire, ouais. c'est moi qui vais mettre la musique. Mais ah bon euh, ouais, Tu vas faire DJ Oui, mais c'est aussi ce que je fais euh, quand je suis pas à nu debout. Ah, ah tu as t des talents cachés, Quentin, tu ouais, ne nous dis pas tout. On verra, mais euh, <rire> en tout cas, en tout cas voilà, euh, on fera un grand concert, une grande fête tous ensemble. On a envie de revoir toutes les têtes qui étaient là ouais. depuis le début. On a envie que ce soit festif. Et voilà, c'est vraiment histoire de, de, voilà, de se rassembler à nouveau, de se dire que voilà, ça fait 69 jours. Ouais. 100 jours en mars, qu'on est sur la place de fou. la République. Mais moi j'ai l'impression qu'on a commencé oui. hier. Mais surtout que quand on Et on a l'impression de tous se connaître depuis. Euh, ouais, c'est ça. Et puis on se souvient comment ça a commencé, quoi. Sous ouais. la pluie, la manifestation du 31 <rire> mars. La pluie, alors on n'a pas été servi là pendant les, les quelques jours qui viennent. Mais, mais voilà. Et, et, et le but c'est de, de pouvoir faire en sorte de dire voilà, on était là à tel moment, on vient tous se revoir. Là. Et le but aussi qui n'est pas encore annoncé tout de suite, mais qui va l'être euh, incessamment sous peu, ouais. c'est aujourd'hui, enfin demain, on va parler du passé, faire une rétrospective de Nuit Debout. Et on va. Pour mieux se poser weekend, bah re, bon Pour premièrement euh... mieux se poser, poser, pour relâcher la pression, et aussi pour préparer ce week-end, ouais. où on va justement préparer l'avenir de Nuit Debout. Ouais, samedi, euh, il me semble que c'est samedi, où on va faire en sorte euh, qu'il y ait plein de groupes de travail qui vont se réunir pour évoquer toutes les idées qui peuvent leur venir pour l'avenir de Nuit Debout, Paris en tout cas, savoir ce qu'on veut faire, etc. Et on va se diviser en plein de petits groupes, on invite tout le monde à venir, mais venez le 100 mars déjà. voté comme quoi une, euh, comment dire, la langue des signes était un intrasèque à Nuit Debout aussi il y avait en tout cas oui, oui, de faire en sorte fait. que... Voilà. Mais c'est juste qu'on n'a pas euh... les capacités. Donc là ça marche. Alors, est-ce qu'on nous a entendu sur notre dernière info Je ne sais pas. En tout cas, j'ai parlé des abattoirs et de la marche de l'association L214 qui oh, a eu voilà. lieu samedi. Et il y en aura d'autres dans le monde, dans d'autres villes, Buenos Aires ou Los Angeles ce week-end. Ouais. Et, et encore ouais. une fois, convergence des luttes, convergence des intérêts euh, de tous les citoyens du monde finalement. On se retrouve au intérêts de des banques de... Non, pas les des banques. Non, non. Mais, <rire> mais en tout cas, voilà, euh, des manifestations continuent, la mobilisation voilà. s'amplifie. On vous sujet. invite tous à euh, venir lutter, euh, que ce soit avec nous euh, à TV Debout si vous voulez euh, nous donner un vous coup aider, de main. Euh, coup. Euh, on vous invite euh, tous à venir vous renseigner mmh. et euh, à venir demain le 100 mars euh, sur la place de la République. Voilà. Voilà. En tout cas, euh, merci et on se retrouve dès demain pour le prochain JT, et maintenant on va parler, euh, en tout cas on va lancer oui. plusieurs sujets, plusieurs ça va durer sujets. une petite demi-heure, sur orchestre debout, la chorale debout, debout. ok alors, trois actualités artistiques euh, qui se sont passées ce week-end et dont on a fait un petit, euh, un petit sujet d'une vingtaine de minutes, euh, mm -hmm. qu'on va vous diffuser tout de suite, et nous on vous dit à tout à l'heure avec un musicien notamment qui a un orgue de barbarie. Ça va être très chouette. A bientôt.